Les jeunes d'aujourd'hui et les adultes de demain ont droit au plein emploi. Ne quittons pas cette ambition de faire de l'Europe un continent où le triple A social a toute sa valeur et donc il faudra tout faire pour que l'Europe puisse revenir au plein emploi. Sous la conduite de la commissaire aux affaires sociales, Marianne Tyson, nous allons proposer un socle européen de droits sociaux au cours du premier semestre 2020. L'Union européenne, ce n'est pas seulement la monnaie, l'Union européenne, ce n'est pas seulement le cas grec, l'Union européenne, ce n'est pas seulement l'Ukraine, l'Union européenne, c'est aussi un socle commun de valeurs sociales qu'il faudra qu'ensemble nous adoptions. Instead of drifting apart, we need to grow together in Europe. This year, we will take forward work on proposals for a European pillar of social rights. We will continue to work side by side with the social partners to achieve an inclusive recovery. There is much work to do, but I'm absolutely determined to make a social triple A for Europe a reality together with my colleagues in the college. We should also use the recovery in Europe to remedy social problems uh, coming from the crisis, uh, increased poverty, social e exclusion, increasing inequalities and high unemployment. In this respect, today the college discussed the European pillar of social rights. What we have to question is our European and our member states policies Uh, in social affairs in the broad sense of the word, are they still up to date? Are they still fit for purpose for the 21st century?